Salut les pépiniéristes, salut les planteuses et les planteurs d'arbres c'est Sébastien à Plévin, dans le centre-Bretagne je ne vous ai pas fait de vidéo la semaine dernière parce que beaucoup trop de boulot beaucoup trop de boulot et beaucoup de boulot le soir également donc, euh, donc euh, pas le temps pour faire du montage j'en suis désolé euh, je me pose quand même des questions sur euh, l'impact que mes vidéos peuvent avoir puisque ben, certes L'audience augmente, vous êtes un certain nombre à me suivre et à me laisser des commentaires, ce que je vous remercie beaucoup. Euh, ça fait quand même cinq, presque 6 mois que je vous fais des vidéos, et euh, je me pose des questions sur, euh, sur comment dire le vrai impact que ça peut avoir. Parce que ben, globalement, vous n'êtes quand même pas beaucoup. On arrive à 900 abonnés, mais il y en avait déjà 500 d'avant, de l'ancienne version de la chaîne. Et euh, donc dans les nouveaux abonnés, euh, bah globalement vous êtes très très peu en pourcentage en, en, à avoir un, un réel besoin ou, ou un réel intérêt pour les vidéos, en tout cas e exprimé. Donc pour l'instant je me pose des questions euh, euh, sur la suite à donner à ça euh, réellement. Donc je vais quand même finir la première saison je pense. Hein. Mais il y a tellement de choses à dire que moi j'envisageais déjà dans, dans, au moins dans la réflexion de faire peut-être d'autres saisons. Hein. Donc on verra. On verra, toujours est-il que beaucoup de boulot, c'est ça qu'il faut retenir. Donc cette semaine, j'ai envie de vous parler un petit peu de... Bah de ce qui est en train de changer dans la saison, c'est-à-dire les premières commandes de clients. C'est parti Donc, moi, j'avais envie de vous parler de ça parce que ça, voilà, c'est... Alors, il y a un double phénomène. À la fois, ça arrive trop vite, j'ai envie de dire, parce que je suis encore la tête dans la pépinière et j'ai plein, plein, plein de boulot à côté euh, qui n'est pas forcément directement à la pépinière. Donc, j'aimerais pouvoir euh, attendre encore un peu avant de recevoir des clients. Et la deuxième, c'est que bah, je suis quand même euh, dans l'attente, dans l'expectative de... De, de savoir si je vais réussir à vendre tout ce que je produis cette année voilà. donc forcément je suis aussi content de pouvoir avoir des premiers clients à cette période et surtout que j'ai relativisé parce que la semaine dernière j'ai le, le collègue pépiniériste Cyril Maclère ici que qu'un bon nombre d'entre vous connaissent qui me disait qu'il en était déjà à deux carnets de commandes donc deux carnets de 50 commandes, donc 100 commandes déjà prises pour cette année donc je relativise, je me dis bon ok ça veut dire qu'en gros toute l'année on doit être capable de pouvoir prendre des commandes euh, de clients et puis c'est comme ça et puis c'est bien aussi. Non moi ce qui m'embête un peu plus par rapport à ça c'est pas de, de prendre des commandes tôt en fait c'est parce que j'ai beaucoup de clients euh, qui me demandent de visiter la pépinière par exemple euh, donc moi c'est toute une organisation à chaque, à chaque fois puisque bah, je navigue entre des vergers, je navigue entre la pépinière et la ferme, qui sont deux lieux différents. Et en ce moment, ben, comme je vous l'ai déjà dit dans une précédente vidéo, mon temps de travail, il est en gros deux jours à la pépinière. Et le reste du temps, ben, soit sur mes vergers, soit sur, euh, sur mes chantiers ici à la ferme. Et évidemment sur plein d'autres choses, parce que j'ai la famille euh, aussi. Et puis j'ai une activité associative aussi qui est assez forte. Donc, euh, donc tout ça, en fait, fait que ben, quand des clients me demandent de visiter la Pépinière, c'est un petit peu compliqué à gérer. Bref, je ne vais pas vous assommer avec ça, mais les commandes, c'est commencé, donc il faut être prêt. Il faut être prêt, ça veut dire qu'à cette saison-ci, vous devez avoir votre cahier de réservation qui est prêt. Le mien n'est pas. <rire> <rire> Le mien n'est pas prêt. Les derniers clients qui sont venus, on a été direct, puis ils voulaient visiter la Pépinière, donc on a, on a regardé en live ce qui était disponible, au niveau des arbres surtout en fait. Euh, parce que bah, je n'ai pas, euh, pas encore mis mes quantités réelles de disponibles à la vente. Donc mon cahier de réservation n'est même pas encore euh, fait. Donc il faut que je m'y attelle euh, très très sérieusement cette semaine. Donc euh, je ne vais pas vous assommer en montage non plus cette semaine. Donc ça c'est... Le moment de prendre des réservations, de prendre des clients. Donc voilà, ça commence, ça y est. Donc vous avez vu, mon catalogue est prêt. Donc ça sur ça, je suis content, je peux le distribuer, je peux le, le diffuser. Donc ça, c'est cool. Le site internet, euh, il a été remis en route, mais j'ai encore pas mal de fiches articles à, à mettre à jour ou à créer. Parce que je n'avais pas en vente l'année dernière, par exemple. Et ma première foire, ce week-end, à Uelguat, ici à côté, aux arbres du monde, euh, à l'arboretum de Duel Première foire. Donc vous m'y retrouverez tout le week-end. Je vais essayer de vous faire une vidéo euh, assez rapidement sur mon stand. Voilà la façon dont j'ai euh, préparé, euh, réfléchi à la mise en route de mon stand. Donc ça fait déjà deux ans que je le traîne, hein, et que je le travaille et que je l'améliore. Donc en gros c'est un barnum, une table, des décorations, des documents, voilà. Et un bonhomme derrière évidemment. Donc ça je vais vous en parler parce que ça fera partie de ce que je veux vous présenter comme le matériel du pépiniériste finalement, mais pas côté production, côté vente. Donc les foires commencent euh, cette année par celle-ci et la majeure partie d'entre elles seront en septembre, octobre, novembre. Donc qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire qu'à cette période-ci, et même depuis euh, à peu près un mois, mois pour moi, ayez toujours sous la main, déjà si les gens vous appellent, votre téléphone, évidemment, ou en tout cas un moyen de recevoir leurs appels et de pouvoir les rappeler derrière. Moi, je réponds généralement en direct. Donc à cette période-ci, j'ai souvent je commence à mettre mon kit main pour pouvoir répondre euh, quand je suis en train de faire autre chose. Avoir votre catalogue, votre listing sous les yeux, sous, à disposition. Donc euh, ça peut être votre cahier de réservation, évidemment, et c'est l'idéal. Avec les quantités que vous avez en stock et votre cahier, par exemple, de prise de commande, alors, votre système pour prendre vos commandes. Dans vos commandes, très important, et euh, je vous le dis parce que d'expérience, je ne l'ai pas toujours bien fait, et c'est chiant après. Quand vous prenez une commande, vous, donnez, vous demandez le nom des personnes, leur prénom, évidemment, c'est bien. Leurs coordonnées, alors postal, ça peut servir. Moi, j'aime bien les récupérer, en tout cas. Un mail, très important pour échanger par mail, quand ils en ont, bien sûr. Donc, je leur demande toujours. Un numéro de téléphone, Important, c'est même peut-être le plus important, le numéro de téléphone, il faut pouvoir les joindre. Parce que vous allez voir qu'à un moment donné, quand les commandes sont prêtes et qu'il vous en reste en attente, eh ben, il faut pouvoir appeler les gens. Et ça m'est arrivé de prendre des commandes sans avoir aucune coordonnée. Et c'est chiant. C'est très très chiant, donc voilà. Ça c'est les infos à récupérer quand vous prenez votre commande. Et bien sûr, ce qui marche bien, c'est un, un, un petit cahier de, de, de prise de commande avec papier carbone. Hein. Vous en donnez un feuillet à votre client, avec un numéro éventuellement qui va vous permettre de la retrouver facilement après derrière et vous gardez la feuille secondaire quand je prends ça avec moi j'ai tout ce qu'il faut je peux recevoir un client à n'importe quel moment même à l'improviste même euh, quelqu'un que je croise dans la rue qui me dit ah tiens j'aimerais bien te commander si ça ça tac ok vas-y qu'est-ce que tu veux donc ça c'est voilà, un petit peu la période où il faut être, euh, avoir ça sur soi donc moi j'ai toujours mon, une petite sacoche où tout rentre dedans, et j'ai tout à disposition. Je pourrais vous montrer l'EDC, euh, pour ceux qui connaissent, c'est un terme survivaliste, c'est le « everyday day caring », donc les choses que je porte tous les jours avec moi. Je pourrais vous faire un EDC du pépiniériste. Ça serait rigolo, ça rejoindrait un petit peu les sujets sur l'autonomie que, que je vous propose. Bref, je ne vais pas vous assommer d'une longue vidéo cette semaine. C'était juste pour vous dire ça. Déjà, moi j'ai beaucoup de boulot finalement, euh, pépinière certes, hein, à la pépinière c'est toujours pareil, désherbage, suivi de la pousse, BRF parce que j'en ai encore à mettre beaucoup, euh, donc désherbage, BRF, suivi de la pousse et des arrosages en cas de besoin. J'en ai pas fait encore parce qu'il y a eu de la pluie toute la semaine dernière. Mais ça c'est les boulots qu'on continue à la pépinière. Là j'ai commencé à tutorer, pas encore commencé l'étiquetage, ça je vais vous en parler la semaine prochaine sans doute euh, parce que je vais commencer à imprimer des étiquettes justement donc dès que je vais commencer à compter réellement ce que je peux étiqueter je vais faire mes étiquettes et je vais commencer à les poser donc ça on en parle la semaine prochaine cette vidéo c'était juste pour vous faire un petit listing donc en résumé dans votre matériel à avoir en ce moment c'est... Votre cahier de réservation, votre listing de ce qui est disponible, en tout cas, et les quantités qui vont avec. Un moyen de prendre des commandes de clients, avec toutes les coordonnées que vous avez besoin de récupérer d'eux. Euh, un moyen de paiement aussi, hein, d'ailleurs. Hein, ça peut être bien aussi, parce que vous pouvez leur faire payer la commande ou au moins un accompte. Moi, c'est ce que je fais. Et évidemment, il vous faut des crayons. Votre catalogue, pour pouvoir aussi le donner euh, régulièrement. Euh, voilà. Ayez ça avec vous en ce moment, prenez vos, vos premières commandes et ne euh, vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Allez, à plus